Ok, bon, on peut commencer maintenant. Beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas à quoi vous sert à la Bible. Ok? Je rappelle qu'il y a des saisons pour la Bible. Il y a des saisons. Il y a des saisons où tu vas beaucoup lire. Il y a des saisons où tu vas t'éloigner de la Bible. Euh, comme ça. Il y a des saisons où tu vas prier beaucoup. Il y a des saisons où tu auras l'impression que la prière est en train de t'échapper. La parole pour moi est comme, c'est comme une base, comme la base de la pizza. Voilà, on ne peut pas faire la pizza sans avoir la pâte de la pizza. Donc je vais lire avec vous le somme 18. C'est un message pour quelqu'un ici. Tu es sous attaque et tu dois te familiariser avec ce que la parole dit. Donc on va prendre la Bible de Jérusalem, le psaume 18. Donc je bénis la parole du Seigneur. Je t'aime, Yahweh. Le prochain dit quoi Ma force. Seigneur, je t'aime. Mais je dois mettre une identité à qui tu es pour moi. Combien de fois vous avez cherché à avoir du réconfort ou encore l'appui de votre tante, de votre oncle, de votre mari, de votre ex euh, qui, est, euh, qui paraît, qui travaille aux douanes parce qu'il peut te supporter. Je t'aime, Yahweh. Ma force. Mon sauveur. Tu m'as sauvé de la violence. Donc, nos versions, peut-être, ne sont pas les mêmes. La version... Euh, la version, lui, Second dit, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, <coughs> mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, Une femme vient de m'envoyer la photo de son fils. On a fait son laval l'autre jour. Tu sais dis enfant là, c'est grave. C'est le hélé. L'enfant a été de confusé. Qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves devant ton enfant qui a en peu de faire comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Ce n'est pas la reine Jocelyne force. Je suis un messager. Je suis un canal. Je suis un vaisseau. Éternel. Mon rocher. Ça veut dire que... Si je suis accroché sur toi, je ne vais pas... Je ne pas... vais pas me noyer. Ma forteresse. Quand je me chasse, je... Oh, oh, voilà ma belle, même attaque. Voilà mes collègues de boulot. Oh, je mets mon refuge en l'Éternel. Mon libérateur. Quand j'enseigne, souvent, j'aime moi partir en ligne et chercher les définitions des mots. Vous savez, moi, j'aime moi attendez. J'aime bien le Webster Dictionary. Ça, c'est en français. C'est en anglais. Mais on va chercher... Euh on va chercher les définitions on va mettre d'abord le rocher rock on va voir ce qu'ils nous disent pour un rocher donc ceux qui viennent d'arriver on en train de lire le, le psaume euh, 18 la définition du, de, du rocher selon le webster dictionary le dictionnaire webster une masse large de pierre qui est généralement fait de minéraux Et ils disait que dans, le, dans, les, dans, les, dans les Écritures, les Saintes Écritures, le rocher, dans le sens figuré, signifie la défense, l'abri, la protection, la force, l'asile. Vous me suivez sur Zoom. Ceux qui encore sur le groupe de prière, vous devez envoyer votre photo et votre votre visage. J'ai eu trop de bécètes dans mes groupes de prière. Donc j'ai fermé tous les groupes qui avaient là. J'ai ou un autre. Vous ta photo, vous ta tête. Ouais. Et faites attention aux scammers, ce n'est pas moi. Je ne vous demanderai pas d'envoyer les trucs au bénin ou bien je ne sais pas où. Donc voilà le Seigneur. David dit à Dieu psaume 18 verset 3 Éternel, mon rocher, c'est-à-dire cette large masse de pierre qui est comme une défense pour moi. Un abri, une protection, une force. Il n'y a, a pas de muraille, ma chérie. Asylum, vous voyez quand vous demandez l'asile politique, là, non? Un asile. C'est-à-dire que on me fait, on veut me faire du mal, je me refuse là-bas et puis il me protège, me refugie, pardon. Donc on va donc chercher le mot forteresse, my fortress dans le dans le Webster encore. Une plaie, un endroit qui est fortifié. A stronghold, stronghold, Je dois une place de défense de sécurité. Où on est en sécurité. Donc tu sais que quand tu as Dieu, tu ne te casses plus. Gars, mon jackie Chan est là où mon bruce Lee est là. Fort, stronghold, c'est forte prise. Maintenant, on cherche le mot. Ah, C'est toi qui viens de poser avec moi. Hein? D'accord, la reine. Tu as causé avec moi ou bien tu as causé avec un des rois là-bas. En, en voice. Donc. Il dit... Mon Dieu, mon rocher. Où je trouve un abri quand vous allez t'attaquer l'attaque en fait c'est quand tu restes comme ça et tu as l'impression que la terre sur laquelle tu te mets est en train de fondre c'est pour ça que les gens n'aiment pas trop l'eau parce que l'eau tu n'es pas sûr tu ne connais pas tu as mis ton pied bien tu vois, ça dit que tu me mets dans l'eau et je ne connais pas donc si quelque chose vient il peut même pas anticiper oui Verset 4, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Voilà vos passages de combat que je vous donne. Tu es là, tu sens un petit malaise dans la nuit. Tu dis, Seigneur, selon le son, le son 18, verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de, délivré de mes ennemis. <rire> Donc, je lis selon la version Jérusalem de la Bible. Je t'aime Yahweh ma force, mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Yahweh est mon roc et ma forteresse, mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier, ma force, mon salut, ma citadelle. Loué soit-il, j'invoque Yahweh et je suis sauvé de mes ennemis. Voilà les passages de combat. Les flots de la mort m'enveloppaient. Les torrents de Bélial m'épouvantaient. Ça va venir. Ha. Tu vas souvent rester comme ça. La ta tête va faire comme oui, mon, oui, mon, mon. Tu dis que Dieu, il sait pas comme ça. Il dit que les flots de la mort m'enveloppaient. Donc ça te prenait déjà. Tu étais apathie. Les torrents de Bélial m'épouvantaient. Les filets de Sheol me saignaient. Les pièges de la mort m'attendaient. Somme 18. Le psaume 18, pour ceux qui viennent d'arriver. Je m'excuse, je ne vous ai pas donné ça encore. Somme 18, verset 5. Les flots de la mort m'enveloppaient. Les torrents de Bélial m'épouvantaient, les filets de Sheol me cernaient. Parfois ils vont envoyer les flots. Ça va venir comme l'eau pour te prendre. Les torrents là, ça va venir pour te comme ça. Les filets. On vient pour te piéger. Et après, après les filets, m'a mis que les pièges de la mort. Je dis la version 8 secondes. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre, ça veut dire que c'est le tombeau. On t'avait mis dans le tombeau. m'avait entouré. Les filets de la mort m'avaient euh, surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué. L'éternel. J'ai invoqué l'éternel. J'ai crié à mon Dieu. Vous m'entendez? Quand le soir, s'ils vont venir pour vous donner les idées, car ah, de toutes les façons, ça ne peut même pas. Tu ne peux pas. Vous serez testé. Je vous donne les armes pour passer le test. Je vous donne l'eau du bac. Vous allez passer. Vous allez tous valider. Ça, c'est l'eau que je vous donne.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 Il n'est pas sourd. Ne fermez pas les oreilles de Dieu avec votre bouche. Dieu n'entend jamais mes prières. Ma part ne marche jamais. Hein? Tu vois où tu es spécial. Tu vois que tu n'as pas de, de problème que spécial? Et là, il dit. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Vous ne croyez pas que Dieu vous aime, non? Tu ne crois pas que Dieu peut se fâcher parce qu'on t'a touché? Comment est-ce que mais, vous en voulez? Pourquoi vous en voulez à cette femme? Que vous voulez quoi à cette femme? Le voilà qui se fâche, il descend. Vous pouvez souvent prier jusqu'à la pluie tombe dans votre pied, dans votre est Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sautait de sa bouche. Il enjaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Si il y a le vent chez toi, ça veut dire que Dieu arrive chez toi. Comme vous croyez que votre maison, c'est une forteresse, que personne ne peut arrêter vos choses-là. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des deux obscures, des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées, L'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tourna dans les yeux. Le très haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Parfois quand il pleut, il y a la grêle. Est son... Dieu en train de descendre pour sauver quelqu'un quelque part. Voilà. L'Éternel. Excusez, on est en train de faire une délivrance sur ce que quelqu'un va OK. L'Éternel tourna dans les cieux. Le très haut fit retentir sa voix Avec la grêle et les charbons de feu Il lança ses flèches Et dispersa mes ennemis Le verset 15 est très important Le Seigneur est descendu eh? En fait, ils ont me dit Même que quand, la prochaine fois que vous allez voir La pluie va vouloir tomber Dites-vous que Seigneur Voilà ma pluie Tu es descendre pour moi tu es en train de descendre pour moi. Verset 15. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Demain, quand tu vas faire ton lavage au pipi là. Tu prends le somme 18. Verset 15 et verset 4. Je lance les flèches divines et je disperse mes ennemis. Je multiplie les coups de la foudre et je mets mes ennemis en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Zoli Apollinaire, bonsoir. On entend en de le psaume 18. Verset 18. Verset 17 d'abord. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. <coughs> Tout à l'heure, on a lu dans le verset 4. 5. Les flots de la mort m'enveloppaient. Les torrents de Bélial m'épouvantaient. Les filets de chez me, me saignaient. Les pièges de la mort m'attendaient. Verset 17 maintenant. Il dit, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit, il me retira des grandes eaux, tout torrent dans lequel tu es. Je prophétise sur toi maintenant, par la main puissante de l'éternel, je te saisis de là et je te sors de tout sable mouvant, tout torrent, toute tornade qui est envoyée dans ton dans ta direction au nom de Jésus. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant. J'ai parlé avec une dame hier. Elle me disait que. Il y a une femme de très haut placé, femme de ministre carrément. Et une femme de ministre carrément qui lui. La femme elle a l'argent. Hein, ils sont presque dans le milliard. Et. Cette, cette femme. Euh, lui en veut d'avoir le peu qu'elle a. Elle me dit que c'est la, la femme qui parlait sortir des millions pour te bloquer. Si quelqu'un a dans son compte en permanence, c'est 100 millions de francs, c'est Pour elle, c'est quoi de te dire que donc il dit que... c'est La Bible elle dit que... Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Personne... Ton image de toi être conscient que tu es comme l'œuf qui est dans le ventre de la poule que tu es comme la, la, la le passager qui est dans la voiture la voiture protège le passager la voiture conduit le passager le bébé qui est dans le ventre de la mer <t 'en fait> Et puis, Fanny, tu es venue, tu ne m'as pas dit que tu étais là. Quand c'est comme ça, écrivez au moins dans le groupe, pour vous dites que vous êtes là. J'étais au bureau toute la journée, mais j'étais en train de travailler. J'avais beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Euh, donc, la terre s'ébranle Attends, j'étais en train de lire le verset 18. Vous devez être conscient que votre adversaire, la plupart du temps, vous ne connaissez même pas. Si vous connaissez le genre de personnes qui ont voulu vous tuer. Si vous connaissez le genre... Ah. J'ai consulté une femme juste avant de faire ce direct. Ils avaient qu'elle est descendante de la cheverie. Donc, elle a consulté je demande. Elle est arrivée au pays. Après combien d'années en Europe? Je vous, je vous connais, vous aimez identifier les gens ici. Elle vient donc, elle a une belle mère. Qui ne l'avait, on peut dire, jamais vu Parce qu'elle a épousé le, le, le fils là-bas Ils sont calés là-bas, ils ont fait les enfants La bête m'a tellement insisté Qu'il faut qu'on la coiffe et La bête m'a dit, oh ma chérie, il faut qu'on te coiffe Avant que tu rentres Elle amène chez sa coiffeuse à elle Elle prend ses propres mèches Qu'elle voulait Elle insiste que c'est qu avec ça qu'on va te coiffer La fille dit, moi elle n'aime pas le jardin Je veux pas les mèches là Ah Ils ont fait un problème familial parce qu'elle a refusé les mèches là plus tard, donc, on lui dit, il y a une prophète qui lui a dit dans une église que la mèche là, on avait préparé ça pour toi. Comme ils mettaient les chenilles, ils allaient mettre les chenilles, dans, les chenilles là dans ton cerveau comme ça. C'est pour ça que votre vie de blindage, vous ne devez pas blaguer avec. Là, les besoin des mots de tête là, vous essuyez ça sur la tête, vous mettez cela derrière le cou. Et qu'on avait préparé les mèches là, que dès que tu mets sur la tête, tu rentres, tu fais, après tu m'as... Mets on a dit que cancer de la tête ou de cancer de quelque chose dans ta tête. Et cette femme avait, elle ne comprenait, elle ne savait même pas qu'elle était protégée. Jusqu'à ce que je parle avec elle. Là, je lui explique, mamie, tu étais, donc, si tu savais, ce que ta belle-famille essaie de faire depuis tous les années, si Maintenant, ils ont essayé de faire, ils étaient plus grands que toi, mais ils n'ont pas pu t'atteindre. Voilà. La Bible dit, psaume euh, 18 verset, je rappelle que l'atelier c'est demain, ce sera à Maquepé. Payez vos tickets avant de vous présenter s'il vous plaît. Ne venez pas ici demain, vous dites que je vais payer si places. Et moi je vous connais. Et on va le faire en ligne aussi. Donc, ceux qui sont à distance, vous pouvez faire. Tous les pays, là, vous, vous connectez. Payez vos tickets en avance. Et vous connaissez la Bon, Somme 18, verset 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'éternel m'a traité selon. Ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Il y en a parmi vous, on vous a beaucoup utilisé. J'étais très gentille. Très. La télé de demain, c'est 10 000 francs. En euros, c'est 17 euros. Très. On abusait de toi tout le temps. C'est ma maquette derrière, page à 5 heures. Derrière, page à 5 heures. Euh, il y a une menuiserie, on est en face de la menuiserie venez, si vous avez des, des, des activités que vous faites déjà, venez avec vos cartes de visite et euh, vous devez venir avec un téléphone portable de quoi noter et au moins deux idées de business voilà ou vos produits me met. donc on lit, on lit le psaume 18 verset 21 L'éternel m'a traité selon la droiture de mon cœur, car j'ai observé les voies de l'éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes mes ordonnances ont été devant moi, et je ne suis point écarté de ces lois. Et je vais vous dire qu'il y a des lois, il y a des choses que vous devez faire. C'est que quand on parle comme ça tout le temps, on dit « Fais ton lavage, fais ceci, bête ta dîme, fais ceci, ah, elle dérange, ah, c'est pour te protéger ». J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Hum, avec l'homme droit, tu agis selon, ta droiture, selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Somme 18, verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards autant. Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Vous écoutez la partie ici. Tu fais briller ma lumière. éclaire mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe en armes il ne dit pas qu'on est Donc parce qu'elle sait que j'ai Dieu moi seul je me lève pour aller attaquer les gens car les voix de Dieu sont parfaites. Il dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Combien de fois vous avez vu dans le rêve en train de sauter une barrière Les voix de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'éternel. Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui nous, qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur des lieux élevés. C'est le Seigneur qui donne l'élevation. C'est lui qui donne l'élevation. Et il a bien précisé que parce que j'obéis à ses lois, il y a les choses que tu dois faire. Un roi, chapitre 3. Je vais vous lire ça. Coupez vos micros, coupez vos micros. Ok, un roi. Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'introduisit dans la cité de David, en attendant d'avoir achevé de construire son palais, le temple de Yahweh et le rempart de Jérusalem. Le peuple sacrifiait sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore bâti en ce temps-là une maison pour le nom de Yahweh. Salomon aimait Yahweh et le psaume 18 si a commencé par dire, Lisez-moi le début, le premier passage du verset du psaume si quelqu'un ne coupe pas son micro, je vais l'enlever. Justine, je vais t'enlever de ce zoom. Coupe ton micro seul. Coupez vos micros avec vos caméras. Je vous ai expliqué les principes de zoom depuis longtemps. Ne venez pas déranger mes réunions. Le début du somme 18 dit quoi et mon libérateur donc okay. mon dieu c'est bon. bon oui okay. il a dit je t'aime la bible dit cela en roi chapitre 3 salomon et Yahweh. on met deux points ça veut dire qu'on veut expliquer comment il aimait Faites attention hein, parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes à l'église vous traînez tous les jours. Rien ne se passe dans votre vie. Tu es à l'église tu traînes, rien ne se passe. Tu wanders. que ça. Mais je sais Dieu, je n'ai pas l'église. Je, je, fais, Non, ce n'est pas ça. 1 hein, Roi chapitre 3. Je vais prendre la version de 8 secondes pour voir ce que ça dit. Un roi, 3. Salomon, ça bon. Euh, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Voilà. Il se conduisait selon les préceptes de son père David. Seulement, il offrait des sacrifices et de l'encens. Et de l'encens. Sur les hauts lieux. Parfois, enfin, quand tu pars, euh, tu fais pas au lieu sacré. Quand tu fais un sacrifice, tu prends l'encens, tu mets. Maintenant, on explique. Il alla à Gabaon pour y sacrifier. Car le plus grand haut lieu se trouvait là-bas. Et là, il a offert mille animaux. Voilà. Je vais revenir au Somme 18. Verset Somme 18, verset 36, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancelent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne parviens pas, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent pas se relever. En faisant votre bain de pipi demain, voilà les passages que vous devez lire. Il tombe sous mes pieds. Tu me sens de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Demain, là, vous allez déclarer, somme 18, verset 41. J'extermine toute personne qui me haït Je déclare que vous exterminez tous vos ennemis au nom de Jésus. Il crie et personne pour peut les sauver. Il crie à l'éternel, il ne répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais asservi. Ils m'obéissent du au premier ordre. C'est le Seigneur qui donne l'autorité, s'il vous plaît. Les fils de l'étranger me flattent. On va venir avec les cadeaux te donner. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur. Qui m'a m'assujettit les peuples. Donc Dieu te donne l'autorité sur les peuples. Il te donne la domination sur les peuples. Qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et sa reine, et il fait miséricorde à son honne à David et sa postérité pour toujours. Voilà vos sommes de combat que je viens de vous donner comme ça. Je viens bénir votre travail spirituel, j'ouvre vos portes, je mets sur vous la sagesse, la sagesse, j'ouvre et je délie votre langue, pour que vous puissiez parler, et quand vous parlez, les anges prennent pour aller faire que ça s'accomplisse, selon le somme 105, verset ben 20. Mettez toujours les passages bibliques sur ce que vous dites. Qu'on ne croit pas que tu es un Non. Selon le somme 18 verset 10. Allez relis ça encore, vous allez voir. La parole solidifie ce que tu déclares dans le spirituel. C'est pas comme si tu as eu une idée comme ça. Là. Non, si c'est dans la parole. C'est comme le code pénal. non Tu te mets, tu parles devant les juges. Selon telle loi, ce n'est pas la loi qui a été écrite par Jocelyne. Les gens qui ont fondé le pays où je me trouve, ils ont écrit ça. Donc selon cette loi, donnez-moi telle chose. Libérez-moi telle personne. Libérez-moi même. Moi même, libérez-moi. Je déclare que vous devenez votre avocat spirituel. Et vous pouvez même aussi et défendre tous les membres de votre famille. Au nom de Jésus, j'expose toute personne qui vous a fait du mal. J'expose leur manigance, j'expose ce qu'ils ont fait comme travail pour vous, pour vous bloquer. Au nom de Jésus. Toute personne qui a une marionnette sur sa maison, sur sa table, et il, il utilise, euh, il pique la marionnette pour te faire du mal. Je viens annuler, j'annule les plans de l'ennemi, j'annule les incantations. et Je te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. On a terminé C'était assez court. Mais très, très chargé. Donc, euh, l'atelier va se passer demain. Voilà. J'ai parlé avec une dame hier. Elle a tous les Elle me dit Voilà, tu as parlé des croquettes le matin. J'ai pris ça dans ma voiture. Je parle avec une autre après. Elle fait déjà des formations, elle forme les gens, mais. Elle n'a pas de plan. Elle n'a pas de vision. Demain, ce qu'on va faire, est-ce que vous allez encore venir demander que c'est On va faire quoi dans l'atelier demain? Vous devez tracer votre plan. Tracez votre plan pour partir d'un produit que vous fabriquez à l'usine. Kéby ne me mets pas la pression hein. tu as compris ne me mets pas la pression tu passes dans le direct voilà j'ai vu j'ai parlé une dame aujourd'hui elle elle elle parle elle parle elle parle, parle je lui dis que voilà je la consulte après je lui dis ta partie spirituelle est en train de s'éveiller et tu dois convertir l'énergie spirituelle que tu reçois en agent. Votre problème, c'est que vous. Oh non, c'est d'avoir la spiritualité. Je me concentre sur ma spiritualité. Tu n'arrives pas à payer le loyer. Tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à jouer les deux bouts. Après, tu dis Ok, je me concentre sur mon, sur mon boulot, mon agent. Les idées que tu as là. Les choses que tu passes ton temps à dessiner, à fabriquer, seul là. Tu as appris la couture, tu ne sais même pas pourquoi. Tout ça a un sens. Ta grand-mère peut-être faisait la couture, ta mère faisait la couture. Toi, tu as envie d'apprendre la couture depuis, tu ne sais pas pourquoi. Le spirituel et le financier physique sont étroitement liés. Bon, vous passez une bonne soirée.